Salut à tous, c'est Kino et aujourd'hui je viens vous parler des Halo Awards. Comme vous le savez, toutes les créations de l'année 2020 postées sur la section création de Halo.fr ont été recensées pour participer aux Halo Awards, la première cérémonie francophone consacrée aux créateurs et créations Halo. Sur les 4 premières sessions, c'est un total de plus de 800 créations qui ont été mises en avant par la communauté francophone. Des dizaines de gagnants dans des dizaines de catégories distinctes. Meilleur scénario de machinima, meilleur machinima humoristique, meilleur fantage, meilleur editing sur un montage et bien d'autres. Pour cette cinquième édition, en 2020, c'est plus de 140 créations qui ont été postées et retenues. De plus, les Hallowards, jusqu'ici orientés seulement sur les vidéos, s'ouvrent aujourd'hui sur toutes les créations liées aux images. Un jury a regardé et visionné les vidéos et les images pour ne garder que les meilleures et les placer dans des catégories dédiées. Et aujourd'hui, comme à chaque session, ça va être à vous de voter. À vous de choisir qui doit remporter la victoire par rapport à son travail et aux autres créations. 22 créateurs ont été retenus dans 13 catégories. Nous terminons de préparer les pages de vote et vous pourrez enfin connaître la liste des sélectionnés. Les votes seront disponibles à compter du dimanche 23 mai 2021 en pré-exclus dès 11h sur le Discord de Halo.fr. Un article sur Halo.fr et une nouvelle vidéo arriveront plus tard dans la journée pour ouvrir officiellement les votes de cette 5ème édition des Halo Awards. Vous aurez à compter de ce moment 4 semaines pour regarder les créations, les juger et voter les votes se termineront donc le dimanche 20 juin à 23h59. Les résultats seront ensuite donnés lors d'une grande cérémonie en live sur Twitch. Comme les années précédentes, ce sera un moment de partage, de fun et de surprise et on espère de tout cœur vous y voir. En attendant dimanche, sachez que toutes les créations déjà postées sur la section création en 2021 et qui le seront jusqu'au 31 décembre 2021 sont automatiquement sélectionnées et en compétition pour les Halo qui se tiendront l'an prochain. N'hésitez pas à poster vos questions, c'est avec plaisir que nous y répondrons. On se retrouve très vite, vive Halo